grand corps malade. Rien ne peut vous arrêter s'il vous est décidé. Passionné de basket, Fabien Marceau, aurait dû devenir professeur de sport. Mais, le 16 juillet 1997, le sort en décide autrement, ce jour-là, alors qu'il s'apprête à fêter ses 20 ans dans quelques jours, un mauvais plongeon dans une piscine brise ses rêves. Vertèbre déplacé, il est évacué en hélicoptère. Il restera pendant trois mois dans le coma avant de se réveiller, entièrement paralysé. Les médecins sont ex extrêmement pessimiste sur ses chances de remarcher un jour. L'histoire n'est pas encore finie. Pour découvrir la suite, allez dans la description et cliquez sur le premier lien qui s'y présente. Mais auparavant, permettez-moi de vous toucher deux mots. Grand corps malade n'est pas un inconnu pour la plupart d'entre vous. Grand corps malade aligne rendement sur polyvalent sur performance alors qu'on ne donnait pas cher de son sort après son terrible accident. N'est-ce pas pour ceux qui ne le savent pas, j'ai prévu une longue biographie tirée de Wikipédia après cette courte interruption. Mais vous. Oui vous qui n'avez aucun problème de santé et qui vous vous plaignez de la poste qui vous traque pour ne jamais vous lâcher. Êtes-vous un grand cerveau malade Je ne pense pas. Il vous manque deux trucs pour changer votre vie, de la détermination et de passer à l'action hélico presto. Vous verrez, la chance viendra en courant vers vous. Vous pouvez maintenant suivre les péripéties de l'histoire de grand corps malade carrière musicale. En octobre 2003, il découvre le Slam lors d'une scène ouverte dans un bar de la place de Clichy, à Paris, où il déclamera Cassiopée, son premier texte, de scène. C'est à cette époque qu'il choisit comme nom de scène, Grand Corps Malade, G.C.M., par référence à son handicapé et à sa grande taille, 1,94 m, un nom, aussi choisi pour son côté sioux. Grand Corps Malade participe ensuite à de nombreuses scènes slam, aux côtés du collectif 129H et John Putz Chocolat. En 2004, il anime Slam Ali Koumen, une prestation slam qui se déroule, un soir par mois, au Café Culturel de Saint-Denis, le quartier général dionysien du style propre à l'auteur, toujours avec son ami John P.U.C.C. La même année, il fonde le Cercle des Poètes Sans Instru, un groupe de sept slameurs, formés de John P.U.C.C., Groupie, Le Chat, les 129 à lui-même, qui, dans les festivals et les manifestations culturelles, déclament leur poésie. En 2005, il acquiert une certaine notoriété et élargit son horizon de slameur à d'autres scènes. Il propose, entre autres, plusieurs représentations, seul face au public du réservoir club qui sert entre autres au tournage du Jamel Comedy Club, réalise la première partie du concert de Cheb Mani sur le parvis du Stade de France et celle de Moussé Akim à la boule noire, etc. A la fin de cette même année, Espetinico lui offre de tenter un habillage musical pour ses textes. Peu de temps après, Fabien Marceau signe avec le label As, ce qui permettra au genre musical que l'artiste défend d'être médiatisé, grâce à la sortie, le 27 mars 2006, du premier album de l'artiste intitulé Midi Vingt. Le nom de l'album reprend celui d'un morceau où il place sa vie à l'échelle d'une journée. Médiatiquement, il est parrainé par Charles Aznavour, il fait quelques apparitions télévisuelles à la suite de la sortie de l'album, qui est classé 10e sur 200 parmi les meilleures ventes d'albums en 2006, et est invité notamment par Thierry Ardisson. Il joue cette même année dans la pièce de théâtre musical d'Edouard Baer, La folle et véritable vie de Luigi Prizzotti. La tournée réalisée pour le premier album comptait près de 120 dates. Les 15 et 16 mai 2006, il a joué à guichet fermé à la Cigale à Paris. Le succès de l'album se concrétise le 10 mars 2007 par deux victoires de la musique sur trois nominations. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, il soutient ses collègues royales, pour qui il chante lors de son meeting du 1er mai au stade Charletti. Grand Cormala fait de nouveau partie de l'actualité du slam en 2008, année où sort son nouvel album « fond de la Ville » dans les bacs le 31 mars. Cette même année, il participe au Festival d'été international de Québec, ce qui montre sa reconnaissance par le monde francophone. Il anime également des ateliers d'écriture, chez lui, à Saint-Denis. Avec les participants, il sort un disque de 9 titres Génération Slam en novembre 2008. Le titre de ce disque met en avant la diversité des âges des slameurs amateurs. En 2010, il participe au nouvel album d'Imuvrini en chantant dans la chanson Une Terra Nova ». Il participe également au casting vocal du film d'animation « Toy Story 3 » où il double le personnage de Rictus. A noter également, en octobre de cette même année, la sortie de son nouvel album « Troisième temps » dont la chanson « Romeo kiffe Juliette » adapte la célèbre pièce de Shakespeare à l'histoire de deux adolescents d'une banlieue de Paris qui s'aiment. Mais dont les religions diffèrent, juifs pour la famille de Juliette, musulmane pour celle de Roméo) et dont l'histoire est empêchée par leurs parents. C'est la danseuse tout Dembélé, une des figures pionnières du hip-hop en France, qui chorégraphie le clip de Roméo Kiff Juliette. En 2011, Rancor Malade sort un nouveau single en duo avec Red Atalien, Inch'Allah. En octobre 2013, il publie son quatrième album studio, Funambule. Le 9 janvier 2015, il publie Croisillon Je suis Charlie en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. En 2018, sort son album Plan B. Le 11 septembre 2020 paraît l'album Mesdames, un album en hommage aux femmes, composé de 10 duos avec notamment Véronique Sanson, Louane, Suzanne, Laura Smet, Julie et Camille Berthollet, mais aussi Manon, Amuse et Alicia, parce que l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Un premier titre sort en juin 2020, Mais je t'aime, en duo avec Camille Lelouch. Son producteur est Jean Rachid, humoriste puis producteur. Le 10 décembre 2020, après avoir été nommé au Energy Music Awards, Rancor malade, dévoile son nouveau morceau intitulé « Pas essentiel », en affirmant qu'il sera sur le devant de la scène à partir de 2021, et ce, jusqu'en 2022. Il aborde avec ce titre la situation difficile et les conséquences dues à la pandémie de Covid-19. SLAM L'auteur contribue à ce que le slam dépasse le cadre intimiste des cafés et des scènes SLAM. Les textes de ses albums sont parfois a cappella, mais ils sont, globalement, accompagnés d'une mélodie minimaliste en arrière-plan qui souligne le texte, texte qui est dit et non chanté. Fabien Marceau écrit toujours sans musique, puis celle-ci est créée après en fonction des textes. Grand corps dit, en parlant de ses albums et de ses tournées, je viens du slam. C'est un art a cappella, c'est un art live, il faut qu'il y ait un auditoire pour qu'il y ait du slam. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire que c'est un disque de slam parce qu'à partir du moment où ce n'est plus de l'Acapella, à partir du moment où ce n'est pas du live, à partir du moment où ce n'est pas le partage de la scène avec plein d'autres slameurs, Pour moi ce n'est plus vraiment du slam. Pour moi le disque, la tournée, avec les musiciens c'est autre chose. C'est un autre projet. Je suis un slameur qui a un projet musical. Il poursuit son engagement pour la diffusion du SLAM, notamment dans le cadre scolaire, en initiant en 2016 une recherche-action expérimentale au sein du ministère de l'Éducation nationale. Cette recherche-action aboutit en 2017 à la publication d'un document cadre édité par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, permettant aux enseignants de mettre en œuvre ainsi que le SLAM dans leur classe. 2018, Encore corps malade les trophées SLAM à l'école menée par la Ligue SLAM de France et la Fondation Culture et Diversité, qui permettent à des élèves de collège de toute la France de s'exprimer en public par la pratique du SLAM. Discographie Album Studio 2006, midi 20 2008, Enfants de la Ville 2010, Troisième Temps 2013, Funambule 2015, Il nous restera ça 2018, Plan B 2020, Mesdames Singles 2006, Sixième sens, musique de la Petit 2006, midi 20, musique de Baptiste Charvet. 2008, les voyages en train, musique de la Petit 2009, enfants de la ville, extrait pour la promotion de l'album du même nom. 2009, je viens de là, musique de la Petit Nico. 2009, le blues de l'instituteur. 2010, éducation nationale. 2010, coméo, kiff Juliette, musique de la Petit Nico. 2010, définitivement. 2011, Inch'Allah, en duo avec Reda Taliani. 2013, Funambule. 2014 sur 15h du matin, en duo avec John Maman. 2015, Croisillon Je suis Charlie, à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo. 2015, Pocahontas. 2017, Espoir adapté, en duo avec Anakova. 2020, Effet secondaire. 2020, Mais je t'aime, en duo avec Camille Lelouch. 2020, Mesdames. 2020, Pendant 24 heures, en duo avec Suzanne. 2020, Derrière le brouillard, en duo avec Louane. 2021, Des aux Compilation. 2019, Collection 2003 à 2019, Collaboration, Reprise et Écriture. 2006, Reprise de la chanson Les trompettes de la renommée de Georges Brassens sur l'album Hommage Putain de Toi. 2007, Génération Motivée sur l'album éponyme de Tony Parker, Tony Parker, A album. 2007, juste une période de ma vie en duo sur l'album Musique des Lettres de Rouda, musique de Aspetinico. 2007, le retour de Joe et thème de Joe sur l'album La Mécanique du cœur de Dionysos. 2008, je m'écris sur l'album à l'ombre du show business de Kerry James, avec Zao. 2009, Coécriture du texte L'ombre et la lumière, avec Alana Filippi, sur l'album L'Embélie de Calogero. 2010, une Ateranova en duo sur l'album Choya di Muvrini. 2011, Tu es donc j'apprends avec Charles Aznavour. 2012, La mère et l'enfant, auteur sur l'album Sans attendre de Céline Dion. 2014, La médaille, reprise de Renaud, sur l'album La bande à Renault. 2015, reprise de Interlut en duo avec Afileta sur l'album Corso Mezu mesou. 2017, Jolizo en duo sur l'album Enfantillage 3 d'Aldebert. 2017, Avancé, avec Idir sur l'album Ici et ailleurs. 2020, l'addition en duo sur l'album La Bonne École du rappeur demi-portion DVD. 2009, Grand Corps Malade en concert, live à la cigale, filmographie. Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par les bases de données Allociné et IMDB. Réalisateur et scénariste. 2017, patient co-écrit avec Fadet Rouard d'après son propre roman, co-réalisé avec Mehdi Idir. 2019, La vie scolaire, coécrit et co-réalisé avec Mehdi Idir, acteur. Dans son propre rôle. 2003, Décroche, court-métrage, de Manuel Shapira. 2007, Slam, ce qui nous brûle, documentaire, de Pascal Tessot. 2010 sur 93, La belle rebelle, documentaire, de Jean-Pierre Thorne. 2015, Patience, patience, tira au paradis. Documentaire, d'Adja dans un rôle fictif. 2017, Silence non demandé, téléfilm, de Karim Jaloua, Fabien doublage de films et séries d'animation. 2007, Moutmout, -mout, série télévisée, ref, nécessaire. 2010, Toy Story 3, ref, nécessaire, de Lion Krish, Rictus. 2014, Jack et la mécanique du cœur de Stéphane Berla et Mathias Malzieux, Joe. 2017, Sahara de Pierre Corée, Omar compositeur ou musicien. 2003, décroche de Manuel Shapira, court-métrage, musique du générique. 2014, Jack et la mécanique du cœur de Stéphane Berla et Mathias Malzieu, titre thème de Joe et le retour de Joe. 2015, Le monde qui nous perd, court-métrage d'Alexandre Abadea. 2015, Je vous souhaite d'être follement aimé, bref, nécessaire, ni le compte, interprétation du générique de fin. 2017, Patient de lui-même et dit y dire plusieurs titres publications.